Donc Eric Berlin, bonjour. Bonjour. Euh, ou même bonsoir d'ailleurs. Oui, il est assez tard. Et on oh, est à Trémargat. Tout à fait. Qui est une commune de combien d'habitants Alors exactement, officiellement, 193. D'accord. Et on est euh, au beau milieu de la Bretagne. En plein cœur euh, du centre-ouest Bretagne. Et c'est un cœur qui bat assez fort. <rire> en tout cas, il y a des choses qui se passent à Trémargat. Oui, il y a des choses qui se passent, euh, pas mal de choses euh, sur le plan collectif, qui, euh, vu de loin, sont, sont petites, nécessairement, à l'échelle du village, mais qui, euh, vu de l'intérieur, euh, sont, sont des choses euh, qui font qu'il y ait une vie sociale intense dans, dans la commune. Alors moi, je suis parti sur les routes de France, pour. Euh, je m'intéresse aux questions de la démocratie. Euh, comment est-ce que vous définissez ce mot « démocratie » Donc, démocratie, alors euh, bon, si on repart de l'étymologie, euh, j'invente rien du tout, hein, évidemment c'est le, le pouvoir euh, au peuple. Euh, alors c'est vrai que souvent on a nous une vision qui est celle de notre société, qui est une démocratie représentative, hein, donc c'est-à-dire le peuple délègue en fait, euh, son, son pouvoir, il est content qu'il l'assume euh, en son nom. Euh, ce qui veut dire que, qu'effectivement, on peut définir euh, la démocratie euh, comme ça, euh, ça fonctionne. <coughs> il y a des spécialistes, il y a des professionnels de, de la politique hein, dans, dans ce cadre-là. Euh, C'est vrai qu'une définition plus ambitieuse de, de la démocratie impliquerait sans doute euh, l'idée de, de participation effective euh, des citoyens euh, à euh, des délibérations. Peut-être peut pas sur tout, mais euh, de manière sans doute plus, plus importante qu'aujourd'hui. Euh, et donc euh, l'idée de, de démocratie, elle, elle reposerait euh, sur des hommes hein, qui seraient peut-être d'abord des citoyens, avant d'être, euh, si on dit aujourd'hui en termes économiques, euh, avec tous les guillemets qu'on peut mettre des, des, des facteurs de production. Mmh. un facteur de production et puis dans une société de consommation aussi on a des hommes qui sont à la fois facteurs de production et puis euh, ça prend une part dans, dans l'existence qui, qui est assez importante euh, et bien sûr toute la vie familiale sociale etc mais euh, c'est vrai que euh, une démocratie s'appuierait sans doute sur des citoyens plus fortement impliqués dans les décisions qui, mmh. bah, qui les concernent. Comment, Comment ça se passe ici à Trémargate, euh, la, la prise de décision, euh, ou même l'élaboration euh, de ces décisions Alors, euh, ça se passe à différents niveaux, donc si j'essaie de, de résumer euh, pour euh, pour Trémargate, on a un modèle un petit peu, un petit peu particulier hein, qui peut paraître assez étonnant de l'extérieur euh, euh, en fait, on, on a euh, une, disons une, une rotation euh, des, des, des, des postes hein, avec des, des conseils municipaux qui se renouvellent euh, très régulièrement avec euh, à chaque fois des énergies nouvelles, euh, du sang neuf comme on dit euh, et donc, euh, des maires aussi qui, qui, qui se succèdent. Alors, à chaque fois, euh, euh, euh, on fonctionne tous les six ans, puisqu'il y a un renouvellement. Euh, électorale à faire, euh, on fonctionne donc avec un système de, de, de bilan de mandat de, de l'équipe sortante, hein, ce qui permet de voir bah, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, les manques, les aspects positifs, etc. C'est un moment aussi, donc, on, qui a eu lieu il y a quelques semaines dans la commune, c'est un moment aussi où, justement, on rappelle aux, aux habitants qui sont aussi les citoyens de la commune que euh, les affaires publiques euh, sont les affaires publiques, c'est-à-dire les leurs, autant que que celle, voilà, autant que celle du, du conseil municipal sortant donc c'est une, une première phase de rappel hein, de, de ça et puis ensuite il y a une deuxième phase qui va avoir lieu dans quelques jours là, où euh, bah, tous les habitants de, de la commune sont appelés à, à se réunir hein, tous ceux qui souhaitent euh, participer pour euh, essayer de, de définir ensemble ce qu'ils aimeraient voir se faire à quel projet ils aimeraient même euh, participer donc ça, ce, ce sont des, des, des temps forts. Bon, ce sont des temps forts qui reviennent à espaces euh, éloigné euh, les uns des autres, puisque c'est tous les six ans. Et puis ensuite, une fois qu'un projet se dégage, euh, eh bien les, les personnes de bonne volonté qui veulent participer à sa mise en œuvre euh, sont appelées à être candidats sur, sur une liste ouverte. Puis ensuite, on procède à l'élection. Donc ça, j'ai défini là, disons assez rapidement le, le, le cadre de ce qui se passe tous les six ans. Mmh. Donc a quand même une certaine importance puisque bien sûr, le conseil municipal a la main sur, sur le budget. Donc choisi aussi parmi des projets ceux qui se feront prioritairement, ceux qui viendront plus tard, ou peut-être aussi ceux qui ne se feront pas. Donc ça, c'est le cadre général. Alors ensuite, à, à l'intérieur de ça, pendant les pendant les six ans. Je parlais des six ans passés, et j'espère qu'on pourra trouver des formules qui permettront de prolonger ça. On a mis en place euh, des comités euh, consultatifs, hein, donc sur, euh, sur les grandes lignes du projet euh, qu'on avait, et euh, dans ces comités consultatifs, on avait à peu près à parité euh, des conseillers municipaux, et puis euh, des, des habitants, des, des représentants des, des associations, qui euh, donc ont participé, et euh, ça a fonctionné hein, en gros pendant les deux premières années. De jusqu'à ce qu'on ait à peu près élaboré les projets et leur mise en œuvre donc ça, c'est une, une première manière d'associer les, les, les bonnes volontés qui sont en dehors du conseil municipal pour, pour faire avancer des, des projets précis. Donc par exemple, pour ce qui nous concerne, c'était euh, l'aménagement d'une salle des associations, le, le réaménagement du bourg aussi, on travaillait sur, aussi sur les, les usages de, de l'église avant travaux. Euh, ça a amené euh, ce, ce fonctionnement-là à aller un petit peu plus loin. Puisque on, on a décidé à la fois pour justement faire participer et puis pour économiser aussi, il hein, ne faut, faut pas se voiler la face, on, on a été amené à, à se dire que sur certains projets, on, part, on procéderait par chantier participatif. C'est-à-dire que la commune, vote, enfin vote, la municipalité vote un budget, euh, vote les grandes lignes de, de la manière... Elle souhaite euh, suite au commissaire consultatif que... que ce soit mis en œuvre. Et puis ensuite, il euh, y a des bénévoles qui, donc dans le cas de l'aménagement du bourg, euh, sur euh, deux hivers, ont travaillé peut-être 20 à 30 euh, journées ou demi-journées. Euh, donc sont venus chacun apporter leurs leur compétences, leur, leur touche personnelle aussi, leur savoir-faire. Euh, ce qui permet que euh, bon, l'espace public, euh, finalement, euh, soit un espace euh, bon, qui, euh, qui n'est pas seulement euh, l'espace qu'appartient appartient la commune mm. qui appartient à tous, mais c'est aussi un espace dans lequel il euh, y a eu euh, vraiment euh, un investissement personnel par, euh, par le geste, planter un arbre, euh, planter des arbustes, euh, faire une pergola, euh, euh, faire même un, un, peu, un peu de mobilier urbain, euh, donc faire, faire tout un de choses comme mm. ça, qui fait que c'est un, un espace partagé, pas seulement parce qu'il est euh, de propriété commune, parce, aussi parce qu'on a décidé et qu'on a fait ensemble ce, ce, ce, ce, ce qu'il est devenu comment, comment ça se passe sur la prise de décision dans ces comités consultatifs euh, euh, c'est des gens qui viennent c'est quoi c'est la parole euh, du, du débat vous avez des outils ou des méthodes que vous utilisez à l'intérieur enfin. c'est très informel hein. on n'a pas de, on n'a pas euh, professionnalisé euh, la chose euh, je pense que dans, dans des entités euh, communales plus larges, c'est sûrement nécessaire de le faire. Hein. Je pense qu'il faut, faut sûrement avoir des outils. Moi, je n'en ai pas du tout l'expérience, hein, honnêtement. Euh, nous, ça reste euh, très informel, dans le sens où, en fait, on se, on, on se connaît tous hein, personnellement. Et c'est vrai que euh, j'imagine qu'apporter des techniques... Hein, euh, qui sont peut-être efficaces par ailleurs, j'imagine que ça aurait aura sans doute un petit côté un peu, un, un peu artificiel à, à notre ouais. échelle à nous. Ouais. Euh, ça, probablement. Je ne vais pas essayer. Hein, ouais. je, je suppose. Donc, euh, ça se fait euh, par, par l'échange, hein, par la discussion. Et vous arrivez tout le temps à un consensus, vous êtes tout le temps tous d'accord à la fin Ou euh, il, y a il y a un vote Ou chacun fait va sur le projet qui l'intéresse Ou comment ça se passe Alors, pas, pas forcément. Hein. On n'aboutit pas forcément. Tous les comités consultatifs n'ont pas abouti sur euh, sur des projets. Il euh, y a différents cas. Alors, ce serait peut-être un peu long d'entrer dans les détails. Enfin, globalement, l'idée, c'est quand même d'essayer d'arriver à un consensus. Alors, sur deux des trois comités consultatifs, euh, c'est ce qui s'est dégagé. Et puis, il y a un troisième où on est arrivé à la conclusion qu'en fait, on n'arrivait pas que la commune n'avait pas, pas les bons outils pour faire ce qu'on voulait faire. Mmh. Et là, du coup, dans ce cas-là, euh, c'est devenu euh, finalement une initiative euh, qui a été reprise de, de, de, de manière privée. Alors, bon, ce, ce serait peut-être un, un, un petit peu long d'en parler. Mmh. Alors, bah, en tout cas, donc, sur les, les deux choses, on est arrivé à, à un consensus. Bah, ensuite, euh, moi, je reviens devant, devant le conseil municipal ou le responsable du comité consultatif revient devant le conseil municipal puis euh, dit, bah, il y a telle proposition, et euh, ensuite, euh, évidemment, le euh, municipal est, est quand même souverain, et donc, euh, décide ou mmh. pas de, de, de valider ses orientations. Bon, dans, dans ces cas-là, dans ces deux cas-là, en fait, ça a été à la fois sur l'église, et puis sur, euh, sur les, les projets d'aménagement, ça a été validé. Mmh. C'est quoi les, les, les gros projets ou les chantiers phares euh, qui se sont faits euh, à Trémargate, enfin, ou les... Moi j'ai entendu parler de, de, de l'énergie, euh, ça fait peut-être un bout de temps, on ne sait rien, mais de COP, euh, d'une certaine autonomie énergétique. Mmh. Autonomie, non. Alors, gros projet, non, hein, je ne dirais pas non plus. Euh, c'est euh, un soutien, moi je dirais que c'est plutôt un soutien euh, symbolique, un petit peu plus que ça, mais c'est quand même plutôt un geste. Alors, si j'explique euh, un petit peu de quoi il s'agit, euh, le, le, le marché de l'électricité a été euh, libéralisé, hein, c'est-à-dire que les réseaux, euh, bon sur les réseaux, il y a, il y a, il y a un monopole, mais euh, par contre, sur euh, la fourniture d'énergie, Là, euh, EDF est en concurrence, opérateur historique est en concurrence avec euh, beaucoup d'opérateurs. Et parmi ces opérateurs, en France, euh, donc il y en a un qui a une double particularité, et donc c'est le seul à l'avoir, euh, c'est le réseau Enercop. Alors, double particularité parce que euh, c'est euh, d'abord euh, une société... Euh, euh, coopérative d'intérêt collectif hein, donc qui est à but euh, non lucratif, hein, donc qui associe euh, parmi ses dirigeants euh, à la fois euh, bon, les fondateurs, mais aussi des représentants des salariés, des représentants des usagers, euh, des représentants euh, aussi, euh, des fournisseurs, hein, de, enfin, des, des producteurs d'électricité. Euh, donc il y, bon, y a une logique. Euh, comme on dit, d'économie sociale et solidaire, et de fonctionnement démocratique d'entreprise. Donc ça, c'est une première particularité qui est associée au fait que euh, les, euh, les fournisseurs, euh, le fournisseur enerco est un fournisseur à 100% d'énergie euh, d'origine redoublable. C'est-à-dire, euh, hydraulique, éolien, autovoltaïque, mmh. voilà. Donc c'est le seul, euh, hein, c'est le seul en France à c'est deux choses qui correspondent bien à, à l'état d'esprit qu'on a dans la commune. Et donc on souhaitait euh, soutenir, soutenir cette initiative-là, euh, en devenant en fait, euh, dans un premier temps, usager des NERCOP, donc c'est-à-dire que c'est uniquement pour les bâtiments publics. Donc euh, la salle des fêtes, euh, la délire, la salle des associations. Euh, on a euh, donc choisi en fait, de résilier le contrat avec euh, DF et euh, on a choisi de, de devenir euh, usager d'Enercop. Euh, et puis dans un deuxième temps, on a poussé les chose un petit peu plus loin. Et donc la commune est devenue sociétaire d'Enercop. Parmi donc euh, les, les, les différents collèges associés. Euh, à la SIC, hein, que je l'écrivais tout à l'heure, il y a aussi un collège qui est euh, réservé aux collectivités locales. Donc Trémargat euh, donc est devenue la première collectivité locale en Bretagne à soutenir, euh, mmh. bah, à devenir sociétaire de la Bretagne, suivi euh, peu de temps après par euh, le conseil régional de Bretagne. D'accord. Donc on a aujourd'hui, je crois qu'il y en a une troisième qui va entrer bientôt, c'est en train de se faire. Mais... Mmh. Donc euh, le plus, du plus petit au plus grand. Mais Ce qui est important, c'est que, euh, à notre sens, c'est un, un levier hein, important par lequel, c'est au tout début, hein, il faut bien mmh. commencer, c'est un levier important par lequel en fait on peut redonner aux citoyens, à travers leur collectivité locale, on peut leur redonner la maîtrise des choix énergétiques mmh. en matière d'électricité. C'est-à-dire que euh, bon, jusqu'alors, hein, il faut bien dire qu'on subit quand même euh, des décisions euh, qui sont prises euh, à l'échelle nationale, bon, qui ont des décisions, pas besoin de détailler. Hein, de poursuivre dans, dans, dans la filière euh, nucléaire. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, du coup à travers le réseau euh, des Enercopes, euh, parce qu'il y a Enercop France, mais il y a aussi des Enercop régionaux. Oui. Et donc euh, à travers le réseau des Enercopes régionaux. reprendre la main sur les choix énergétiques. Parce que la logique, je ne vais pas trop détailler, mais la logique des NERCOP euh, de Bretagne et des autres éner NERCOP régionaux, c'est euh, aussi ensuite de développer euh, des, des, des producteurs euh, d'énergie euh, au plus proche des lieux de, de consommation. Donc il s'agit à la fois de relocaliser la production d'énergie et d'énergie euh, renouvelable. D'accord. Et euh, vous êtes aussi producteur d'énergie ou pas Nous, non. Alors justement, c'était dans le programme qu'on qu avait présenté, euh, il y avait cette idée qu'on aurait bien aimé à la fois soutenir euh, des, des projets euh, d'énergie euh, mmh. renouvelable et aussi, euh, pourquoi pas, nous, euh, euh, le faire par nous-mêmes. Alors il s'est avéré que, bon, on a bien vu qu'on n'avait pas énormément de moyens, hein, une collectivité, Passive. Et donc les projets qui, qui nous ont été proposés de centrales photovoltaïques, donc éventuellement implantées sur des terrains communaux, mais euh, disons que la, la, la logique a été quand même beaucoup euh, une, une logique de profit, hein, en fait, euh, euh, avec des modes de gouvernance, qui étaient des modes de gouvernance d'entreprises capitalistes, hein, qui en fait viennent bon, poser euh, des panneaux photovoltaïques, euh, reversent un, un loyer. Euh, assez modique à la commune, et puis euh, bon, ensuite euh, se servent sur, sur l'énergie produite et euh, se servent mmh. aussi euh, dans, non, une, ça dans, dans, dans une logique de profit assez, assez classique. Donc nous, ce n'est pas tellement ce type de modèle-là qu'on qu souhaitait euh, soutenir, même si bon, ce, ce modèle-là, il n'est pas, pas à bannir non plus. Hein. C'est peut-être un, un moyen d'arriver euh, effectivement à, à des productions euh, d'énergie plus, plus propres. Hein. Mmh. Il euh, y a d'autres initiatives dans la commune. Alors, moi, je suis, arrivé, je suis arrivé dans un café associatif. Euh, c'est quoi ce, ce principe de. Euh, je crois que la commune met euh, à disposition des locaux, c'est ça et, euh, Elle est loue. Elle est loue. Elle est loue. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Euh, en gros, hein, qui est la suivante, c'est-à-dire que dans une petite commune comme celle-ci, euh, si on attend euh, pour qu'un pour qu service soit fourni, pour qu'un qu lieu de vie existe, si on attend euh, forcément qu'il euh, y, y ait une rentabilité, hein, et donc... Euh, un commerçant vienne s'installer euh, et puis euh, fasse le pari tout seul euh, de, de démarrer, euh, bah, on n'aura peut-être pas autant de vie euh, économique et aussi de vie sociale qu'on le souhaiterait. Hein. Alors, mmh. ça peut fonctionner, il hein, y a beaucoup de gens qui sont installés dans la commune, qui ont installé leur activité artisanale, par exemple, donc il y a même un restaurant qui s'est installé, qui fonctionne très bien, dans, dans une logique classique d'entreprise, donc ça peut fonctionner, mais euh, disons que la commune, depuis le milieu des années 90, a, a quand même euh, soutenu hein, euh, euh, ces lieux, alors notamment en investissant dans, dans un bâtiment, donc en rachetant l'ancien café euh, qui, qui périclitait. Le principe, c'est que la commune achète un, un bâtiment, fait des demandes de subvention, fait aussi un investissement public, euh, et ensuite, euh, ce café, donc à partir de 1995, euh, il a été... Euh, mis en gérance hein, avec un cahier des charges, hein, notamment le nombre d'horaire d'ouverture de, euh, de, de, de services. Et euh, ensuite, il euh, y a eu des gérants euh, privés qui, qui se sont succédés euh, pour faire vivre euh, ce lieu. Et puis donc depuis six ans, c'est devenu un café associatif, c'est-à-dire c'est une association qui s'appelle La Pépi qui a pris en main euh, le, le café mmh. euh, et qui en a fait un, un lieu de vie avec euh, des expositions, euh, des concerts, euh, des soirées à lecture, euh, donc euh, bon, un lieu d'échange hein, aussi euh, culturel et euh, la commune euh, perçoit un loyer. Euh, ce loyer euh, lui permet en fait de, de, de rembourser hein, sur, sur une quinzaine d'années. Donc entre 1995 et 2010, ça lui a permis de rembourser l'emprunt le, qu'elle avait fait pour remettre euh, ce, ce, ce bâtiment euh, à niveau et en faire un, un lieu de vie sociale. Et donc euh, en, en 2012, hein, on a relancé la, la même chose euh, en se disant que le café pouvait devenir aussi euh, une épicerie paysanne appeler comme ça, on ne sait pas très bien quel, quel nom de lui donner en fait l'idée d'ailleurs est d'ailleurs l'association La problématique, hein, c'est la propriété la municipalité à dit c'est bien, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin Donc, ça a mis quelques années à monter le dossier Donc, on a racheté un autre bâtiment, même principe euh, voilà, on prend sur une quinzaine d'années avec des subventions à tous les niveaux, depuis la communauté de communes jusqu'à l'Union Européenne, en passant par le Conseil Régional et le Conseil Général et euh, donc même chose, il hein, y, y a un beau lieu de vie, un bel espace qui euh, donc permet d'accueillir les activités d'une association et cette association met à disposition euh, des produits de, de 25 producteurs locaux, euh, certains sont bio, d'autres pas, euh, et puis... Euh, des produits bio, des produits de plus longue conservation qui, euh, qui eux sont un petit peu plus les, les produits classiques qu'on trouve en, en biocoop. Donc ça veut dire qu'on a là, deux, deux entités l'une à côté mmh. de l'autre qui sont euh, à côté du restaurant, qui n'est pas, pas très loin, qui forment quand même, quand même un, un, un beau cœur, un, un beau lieu de vie dans, dans, dans une commune de moins de 200 habitants. Mmh. C'est vrai qu'on a, a, a une grande chance d'avoir euh, autant d'énergie et d'idées d'initiatives de, de bénévoles. Parce qu'il faut tenir ça sur la durée aussi. Hein. C'est pas juste de faire un projet sur six mois, il faut le tenir ensuite euh, sur des années. Et c'est vrai qu'il n'y a son, pas beaucoup de communes de, de cette taille-là qui, qui, qui ont la chance euh, d'avoir ça. Ouais. Vous voyez comment votre rôle d'élu euh, dans cette, euh, cette dynamique-là Alors moi, je, je, je vois ça comme... Euh, euh, Parfois sur certains sujets, comme un, comme un rôle d'initiateur, ça, ça, ça peut arriver, Alors, notamment suite au programme qui, qui est mis en place. Donc il y a quand même un rôle, euh, là, qui est qui, qui un rôle euh, bon, assez classique hein, d'élu, où euh, bon, on a été élu, donc. Euh, un petit peu le garant de l'intérêt général et puis on est aussi celui qui doit initier des projets, donc, il, y a, il y a cette partie-là, mais moi je l'ai vécu, euh, c'est sans doute spécifique à la commune, ici, je l'ai vécu surtout comme, comme un rôle de coordination, de fédération, d'énergie qui sont déjà là, mm. euh, donc euh, c'est plus un rôle en fait d'animation, euh, on peut dire, euh, un rôle de, de médiation aussi, parfois. Euh, je, alors, je pense que c'est sans doute assez, assez exceptionnel. Donc, ça, ça, je ne vais pas en faire le, voilà, un modèle de, du mmh. rôle euh, de ce que devrait être un élu de manière classique, mais je, je pense quand même qu'on qu voit euh, beaucoup émerger de, de, de, de projets qui viennent de, de, de la base, hein, de de citoyens euh, actifs euh, qui sont au euh, qu niveau de formation de plus en plus élevé aussi, euh, qu'on ont qu on des moyens de, de collaboration, euh, hein, des de, euh, de nouvelles technologies, etc. Qui, euh, qui permettent je pense aux, aux élus de, de, de, de prendre ça en compte et puis d'essayer autant que possible en vérifiant toujours que ça correspond quand même à, aussi à à l'intérêt général, mmh. mais euh, sous, sous réserve de ça, euh, je pense que les, les élus ont, ont quand même la, la possibilité aujourd'hui de, de s'appuyer beaucoup sur euh, sur ce qui vient de, bon, de ce qu'on appelle la société civile. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est ce modèle-là, enfin, la manière dont ça fonctionne ici, avec euh, finalement aussi pas mal de, de bon sens euh, et de... Une recherche d'efficacité aussi, en fait, c'est plus efficace et ça fait plus avancer les, euh, les affaires de, de, de, la, de, la, de la commune euh, que d'être dans, dans ce faire ensemble. Est-ce que ça, c'est imaginable à une échelle plus large, euh, régionale, nationale, européenne Est-ce qu'on peut euh, euh, prendre ce modèle-là et s'en inspirer pour, euh, à une échelle plus grande oui, là c'est un, un grand pas à franchir, euh, j'ai je, voilà, je, l'intuition, après je n'ai voilà, je, je, pas euh, la science infuse sur le sujet, j'ai l'intuition que dans, dans tout ce qui est euh, collectivité locale, on travaille sur, sur des projets euh, où on n'a pas euh, euh, le même rôle que, que celui du législateur, euh, j'ai j'ai l'impression que, alors c'est peut-être pas, pas transposable tel quel bien sûr, j'ai l'impression quand même que que c'est que c'est un modèle qui pourrait euh, se développer. Alors là peut-être justement en se donnant des un petit peu plus formalisé et plus euh, oui j'ai l'impression qu'en s'y prenant bien ça doit, ça doit sans doute être être réalisable. Alors d'ailleurs, il, bon, il y a quand même un certain nombre aussi d'expériences de, de démocratie participative, mmh. alors qu'ils le sont, bon, qui sont peut-être parfois un petit peu cosmétiques, hein, mais euh, je pense aussi qu'il y, y a des expériences où il y a plus de fond. Hein. Mmh. Euh, et bon, c'est quand même relativement récent, hein, finalement, par rapport à un fonctionnement euh, classique hein, de, de politique tel qu'on a, a pu la, la connaître auparavant. Alors le saut euh, au, au niveau supérieur, donc c'était euh, le, le niveau national, le niveau européen, c'est ça Est-ce qu'on est qu pourrait... Euh... J'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une période de, alors de crise, on l'entend en permanence, ou en tout cas, notamment une crise de confiance euh, du, du citoyen envers ses représentants et même envers le système dans lequel on est aujourd'hui. Est-ce que, et moi, ce que je suis parti rechercher aussi euh, en partant faire ce voyage, c'est des endroits où ça se passe différemment. Alors, il m'a dit, euh, bah, viens voir à Trémarquette, ça se passe différemment. Euh, et est-ce que ce type de fonctionnement, ce type de posture euh, plus d'être dans, dans, dans l'animation, des dynamiques locales, dans l'éveil le, des dynamiques locales, etc. Est-ce que c'est le genre de, est-ce que ça fait partie de, de solutions euh, à cette crise de confiance qu'on est? Euh, en train de vivre. Mm. C'est un peu la question que je me pose. Je, je, oui, je n'ai pas, pas de réponse. Ouais. J'ai l'impression quand même, c'est une richesse aussi de, de, de je pense, de l'organisation territoriale en France. J'ai l'impression que, que l'organisation en commune, effectivement, c'est quand même un, un point à partir duquel on peut vraiment nouer un lien fort entre le citoyen et les pouvoirs publics. Il peut aussi peut mm. reconnaître. C'est un, un point de départ. Ouais. Donc, 36 000 euh, communes en France, euh, c'est bien, il ne faut pas forcément en supprimer. Non, moi je pense, je, pense, je pense que non. Alors bien sûr, il y a des inconvénients. Hein. C'est mmh. vrai que sans doute que ça a un certain coût euh, économique. Euh, c'est sans doute pas euh, peut-être plus rationnel sur le plan économique. Mais bon, en même temps, les communautés de communes, elles apportent quand même euh, une réponse mmh. à, à ce problème hein, en mutualisant certains moyens. Donc je. je je pense que c'est utile de, de garder ces 36 000 communes pour justement cette, cette richesse de, qui, est, qui est une richesse de, de possibilité de participation des, des citoyens aux affaires publiques. Euh, c'est quelque chose qui est connu, euh, qui a été écrit par Tocqueville déjà euh, début du XIXe, hein, où il expliquait justement qu'une manière de, de, de, de résister peut-être à une forme d'apathie euh, dans, dans les démocraties, euh, bah, c'était justement ça, c'était l'échec lunaire. Je, je, je pense que ça, ça reste vrai euh, aujourd'hui. Hmm. Alors sur, euh, sur les, les aspects euh, plus larges euh, au niveau national, euh, au niveau européen, euh, j'ai l'impression que c'est quand même plus, plus compliqué, hein, sans doute, euh, euh, sans doute aussi parce que les décisions qui, qui sont prises euh, à ce niveau-là, euh, peut-être notamment pour tout ce qui concerne les, les décisions économiques, euh, ces décisions-là, elles sont, elles sont aussi dépendantes... Euh, elles sont prises dans le champ politique, mais elles sont, elles sont dépendantes aussi de, de tout ce qui se passe dans, dans, dans le champ de l'entreprise et des entreprises capitalistes. Et donc là, euh, moi je pense que le, le problème, il est, à ce niveau-là, il est, il est plus large. J'ai l'impression que ce sont dans les entreprises elles-mêmes qu'il faudrait euh, introduire euh, beaucoup plus de, de démocratie. Ouais. Euh, donc là, je... je... Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a des, des entreprises qui, qui produisent euh, essentiellement euh, pour répondre à, à des attentes de profit, hein, des actionnaires. Je, on ne plus beaucoup le mot « capitalisme », je, je trouve, comme si c'était devenu un gros mot. Je pense que c'est la réalité de notre économie. Hein, les, les, fonctionne sur, sur son modèle, on peut y adhérer, on peut le revoiter, c'est pas la question, c'est pour ça que je veux dire. Mais si on regarde objectivement les choses, euh, les entreprises euh, ne sont pas là euh, d'abord pour répondre euh, à des besoins de, de la population, elles sont d'abord là pour euh, faire des profits. Euh, c'est logique, hein si j'étais chef d'entreprise, euh, je, je, je, voilà, c'est l'objectif que je, je poursuivrais aussi donc euh, euh, ensuite les entreprises bah, elles, euh, elles peuvent aussi susciter des besoins euh, elles ont euh, des départements marketing euh, des gens qui sont spécialistes de la publicité etc qui, qui, qui sont là en fait pour euh, effectivement faire euh, s'élargir les marchés euh, euh, voilà donc elles, elles travaillent à leur en fait à, à leur propre objectif. Ce qui n'est pas, pas tout à fait la même chose qu'une économie qui serait au service des citoyens, qui euh, par exemple donnerait à tous une place, une place dans la société bah, par, euh, par le travail, euh, par euh, le lien social que, que le travail euh, permet de donner. Euh, ce n'est pas la même chose non plus qu'une euh, économie qui euh, essaierait d'abord collectivement euh, de, de de décider quels sont les besoins, quels sont les besoins de, de, de, de la société, mmh. mais pas, pas les besoins de chaque consommateur pris individuellement, mais qui essaierait d'abord de, de, voilà, de, de débattre. Et là, on revient à la question de la démocratie. Mmh. On discuterait d'abord de, bah, de, de, de quoi a-t-on besoin pour, pour, pour mieux vivre, pour bien vivre, tout simplement donc ça, ce serait effectivement replacer l'homme euh, au, au centre hein, de, mmh. de l'enjeu. Et l'homme est mmh. aussi pris dans son environnement avec euh, tout, toutes les questions écologiques hein, qu'on connaît euh, aujourd'hui. Donc je, moi, je dirais que sans doute que pour rétablir plus de démocratie euh, au plan national et européen, euh, plus largement mmh. même, sans mmh. doute, euh, sans doute qu'il faudrait quand même introduire beaucoup de, de démocratie dans le système économique. Mmh. Pour, pour bon, Vaste, euh, vaste vaste, programme. Euh, très, très, très Vaste programme. Il y a alors je passe un peu du coq à l'âne, mais euh, j'ai l'impression que aujourd'hui Internet et le numérique euh, est en train de changer complètement la manière qu'on a de, de s'informer, euh, de se former, de communiquer les uns avec les autres, de, euh, de travailler. Euh, Est-ce que ça peut jouer un rôle dans, euh, dans cette démocratie euh, qu'il qui faut réinventer ou, ou qu faut, euh, euh, qui, qui pourrait fonctionner différemment Est-ce que ça peut changer la manière dont la politique fonctionne Oui, sans doute, que, sans doute que ça la transforme. Euh, je, je ne suis pas très, très utilisateur moi-même de, de nouvelles technologies. Je, je, je dois avouer que ce n'est pas, pas un sujet sur lequel j'ai euh, énormément réfléchi. Euh, c'est vrai qu'on voit que c'est un outil euh, qui a quand même d'énormes potentialités euh, bon, d'accès de, à des informations. Euh, c'est un outil aussi évidemment beaucoup, beaucoup plus interactif que ne peut l'être la télévision. Euh, donc bon, on, on peut imaginer qu'il y a des, des potentialités de. Oui, de, de d'activité, en fait, hein, du, du, du citoyen par l'accès à l'information, par l'échange avec les autres, euh, en développant des collaborations. Donc, bon, je vois bien qu'il y a beaucoup de possibilités euh, dans cet outil. On peut espérer qu'effectivement, qu'on qu s'en empare. Hein. Euh, moi, je ne suis pas complètement optimiste sur le sujet, euh, avec, euh, je pense qu'à un certain moment, euh, notre échelle, la télévision euh, a, a pu être aussi euh, vécue mmh. comme, comme un moyen de diffusion de la connaissance, de l'information, de la culture, etc. Il euh, y a aujourd'hui une très grande diversité de chaînes euh, télévisées. Euh, je pense qu'il y en a certaines qui vont dans, dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément celles qui oui, font ouais. le, le, le plus mmh. d'audience. Donc, euh, est-ce que est -ce qu Internet euh, développera ses, les, les, les, ses promesses? Ben, je peux dire que j'espère que oui, mais je, je dois dire que je, je, je connais peut-être pas tellement, mmh. euh, tellement suffisamment le tellement sujet pour, pour, euh, pour euh, vraiment trop développer sur, euh, sur cette question-là. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on voit que, bon, par exemple, pour, euh, pour des les acteurs publics qui voudraient effectivement euh, mettre en activité les citoyens, les consulter, échanger, échanger avec eux, etc. Il y a, il y a des personnes euh, technologiques euh, qui sont là. Hein D'après vous, d'où est-ce que vient ce, cette crise de confiance qu'on est en train de vivre ce... Parce que j'ai quand même énormément de personnes qui, euh, quand, quand ils prennent euh sur le bord de la route euh, en stop euh, me disent euh, quand je déclenche des discussions politiques euh, euh, me tiennent ce discours de tout ce pourri ou me tiennent ce discours de euh, les euh, voilà, de, de la corruption de euh, euh, du fait de que finalement les politiques n'ont pas vraiment le pouvoir ou euh, euh, que leur vote euh, parce que ça pourra changer euh, etc etc enfin ça vient d'où tout ça ah, C'est un très très, très, vaste, très, très vaste sujet. Euh, bon, je, je pense qu'un un premier problème euh, vient du fait qu'on euh, personnalise énormément les choses. Mm. Donc C'est-à-dire qu'on on nous fait croire ou on se fait croire à nous-mêmes que euh, le fait que telle personne soit à tel poste de responsabilité Euh, suffit à ce que euh, j'ai, au contraire, empêche que telle chose euh, ne soit réalisée parce que cette personne n'aurait pas les compétences. Ou... D'ailleurs, euh, en fait, euh, vous êtes venu m'interroger, moi, même à cette toute petite échelle-là, en fait, on vient voir qui On vient voir le maire. Hein mm. euh, alors que bon, le maire, euh, oui, bien sûr, euh, c'est personnalité qui est, qui est la plus en vue effectivement le maire a certains pouvoirs propres mais si on regarde quels sont les pouvoirs propres d'un maire ils sont pas, ils sont même à cette échelle là c'est il y a des pouvoirs que ce sont les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'État il, il, il est il est sous les ordres du préfet il est euh, euh, bah, officier de police judiciaire il est officier d'état civil euh, bon. Ça, et ce sont des pouvoirs qu'il a en propre, et effectivement, s'il si euh, souhaite les exercer euh, seul, il peut le faire, il peut aussi le déléguer à ses adjoints, mais, euh, mais c'est vrai que là, il euh, y a une personne qui a un pouvoir identifié, mais si on regarde tout le reste, hein, euh, le vote d'un budget, euh, les projets qu'on décide de faire... Euh, Tout ça, ça ne peut pas se faire sans une majorité au conseil municipal. Donc ce que je veux dire par là, c'est un exemple, je prends les choses un petit peu par le petit bout de la lorgnette, mais je, par cet exemple, je veux montrer que la politique, c'est quand même forcément du collectif. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'est quand même un premier problème, c'est-à-dire qu'on fait croire que euh, la politique, ça marche avec souvent avec une personne. Alors, le président de la République... Euh, euh, le président du conseil régional, etc. Je ne vais pas déconner les exemples. Bon, alors qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Euh, C'est-à-dire que euh, on, a, euh, oui, on a vraiment, je, je pense, une, une illusion euh, dans laquelle on, on se baigne, avec euh, ça marche très bien d'ailleurs, ça marche très très bien, parce qu'au niveau euh, de la participation aux élections, euh, à, quel, à quelles élections euh, les Français votent-ils le plus euh, Aux élections, euh, à la présidence de la République. Mmh. Donc, et après, euh, c'est les municipales. Et après, c'est les municipales. Alors, les municipales, c'est aussi personnalisé. Je pense aussi qu'il y a l'effet de, de, de proximité. Mmh. Alors, on connaît les gens, on connaît le sujet euh, Là, on revient plutôt à ce que je disais sur, euh, sur Toby tout à l'heure. Bon, donc, euh, je pense qu'il y a ce, ce, ce, ce, ce premier problème. Alors, moi, je pense aussi que les, les institutions de la Ve République, euh, ben justement, hein, elles, elles ont, dans des circonstances historiques particulières, euh, donc elles, ont, elles ont correspondu à la situation de 1958, au général de Gaulle, etc. Euh, c'était peut-être une réponse, c'était cette réponse-là, en tout cas... Euh, euh, au problème de l'instabilité de la quatrième république. Euh, curieusement, moi, je, je suis assez surpris de, de, de, de voir justement que ces institutions. Bon, il y a bien sûr eu des, des mouvements pour euh, politiques, hein, pour pour essayer de les remettre en cause, mais euh, globalement, euh, l'élection du, du président de la République au suffrage universel, euh, c'est quelque chose qui semble retenir l'adhésion. Euh, très large majorité des citoyens sur le, sur mmh. le principe. Euh, bon, je, je pense que ces, ces institutions-là, elles, elles, elles ne sont, sont pas de nature euh, vraiment à, justement à ce qu'il euh, y ait euh, participation, en fait, puisqu'on remet, remet le pouvoir dans les mains d'une personne. Mmh. Et puis, euh, dans une situation économique et sociale assez difficile. Ce qui se passe à peu près à chaque fois, c'est qu'au euh, bout de quelques mois ou d'un an ou deux, où il y a une forme de, de déception. Euh... L'idée derrière, c'est de dire que le, euh, le fait de, de voter pour des, des gens, en fait, on, on a des citoyens qui sont dans une forme d'attentisme et qui vont moins facilement être acteurs et euh, des citoyens euh, actifs. Euh... Ben, je, je, je pense que ça y concourt, oui, mmh. ça, ça, ça y concourt sans doute. Euh, mais ce ne sont pas les seules raisons hein. je pense que plus là j'ai par, parlé des, de la personnalisation et puis des institutions moi je pense que plus, plus profondément que ça euh, la, la crise euh, euh, citoyenne hein, on peut dire euh, je pense qu'elle est, elle est quand même aussi assez liée euh, à, à ce qui s'est passé depuis euh, une quarantaine d'années euh, où on est quand même entré dans de, de, de ralentissement économique on est entré dans une période de, de chômage de masse, de précarité euh, donc d'un côté euh, on adhère toujours à l'idée que le travail le travail salarié euh, c'est ce, ce qui donne une forme de dignité c'est ce, ce qui donne une place c'est ce qui donne une identité aux, aux personnes hein, qui, qui se définissent beaucoup, si on demande à quelqu'un euh, présentez-vous, souvent on, on donne la profession en fait hein. Euh, et bon, donc à la fois on tient à ça, hein, on tient à la place du travail, euh, bon, voir euh, la stigmatisation justement de ceux qui seraient soupçonnés euh, de ne pas travailler, euh, de choisir de ne pas travailler, de bénéficier entre guillemets une d'une allocation chômage, etc. Les et profiteurs. <rire> voilà, les profiteurs. Euh, bon, bah, justement, hein, ça, ça, ça montre bien ça, toute la place que le travail est encore... On, y a encore. Il y a quand même un énorme décalage entre ça, hein, d'un côté, et alors, en même temps, euh, en face de ça, euh, bon, on dit qu'on est dans une crise économique. Euh, c'est bizarre, parce qu'une crise, bon, ça passe, bon, c'est assez rapide. Alors là, euh, donc ça fait euh, plus de 30 ans qu'on est euh, dans une crise économique qui euh, fait qu'il y a... Donc ça veut dire qu'on donne au travail une place centrale et finalement, on ne donne pas la possibilité euh, à tous les individus de trouver leur place dans cette société par le travail. Je, je pense que ça, c'est quand même un très, très, un très, très fort facteur de crise. Mmh. Euh, et donc, après, c'est un hasard si on, voit, si on voit des phénomènes comme du Front National, par exemple, donc euh, euh, la montée de différents mouvements qui vont trouver... Euh, des responsabilités faciles, des boucs émissaires, etc., comme on a connu dans d'autres périodes euh, de, de l'histoire. Ce jamais comparable, c'est jamais les mêmes situations. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est quand même que euh, quand on a une organisation sociale où euh, le travail donne à la fois euh, le revenu euh, des protections sociales, euh, une place dans la société... Euh, et puis, que, en fait, euh, cette société, dans, je veux dire, dans le préambule de la Constitution, euh, justement, on déclare le droit au travail. Mmh. Et le droit au travail, il n'est pas effectif. Et alors, effectivement, euh, quand euh, on voit euh, des gouvernements qui euh, ne parviennent pas à, à trouver euh, des solutions à ces problèmes, je pense que c'est vraiment une, une source de défiance euh, euh, très très forte. Bon, maintenant qu'on a constaté euh, tous ces problèmes, on a aussi parlé de pas mal de, de solutions en fait, mais il y a un exercice que j'aime bien, c'est de partir euh, d'une feuille blanche en se disant si on veut imaginer un système qui fonctionnerait complètement différemment, ou en tout cas qui fonctionnerait bien, euh, du local au global, qu'est-ce qu'on déciderait comme système alors qu'est-ce qu'on dessinerait Ça veut dire qu'on euh, passe au graphisme, c'est ça, ça. Hein d'accord Alors là, euh, je, je, je dois avouer que la graphie n'est vraiment pas euh, spécialité. On doit, on doit représenter ouais. un système qui serait, euh... qui serait idéal. Alors, mais il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce que vous disiez tout à l'heure, de euh, euh, finalement, euh, ce serait intéressant de repartir du, du besoin des gens. Euh, pour imaginer euh, euh, autour de ce que la société pourrait euh, bah, apporter à ces personnes. Euh, c'est ça peut être ça le, le début mmh. où On dessine quelqu'un euh, qui est euh, une société qui pourvoit ses besoins premiers, on peut dessiner la pyramide de Maslow avec le besoin, enfin, où, euh, où on peut partir de « je dessine la France » et puis euh, on, la répartition géographique euh, des, euh, des différentes institutions, où on essaye de dessiner euh, le, la population en bas, et puis un, un mode d'élection euh, pour l'échelle locale, l'échelle régionale, etc. Enfin, voilà. Peu importe en fait, euh, mais l'idée c'est de, de dessiner un système qui fonctionnerait mieux. Oui, alors là, je ne sais pas si je vais savoir euh, traduire des euh, phrases en, en, en, en, Mais bon, de, en moi des je, signes. Moi, je vais dessiner. Ah bon, <rire> <d 'accord. rire> euh... non, je, je reste assez sec hein, sur, sur le sujet. Là. Je... Le fait de le dessiner, euh, moi, je... Je, je vois un peu la, je vois un peu euh, les des choses qui ressembleraient peut-être à, à, à des constellations un peu comme, un peu, un, un peu comme dans le ciel, quoi, avec des formes un peu irrégulières qui, qui, qui associent les gens, un peu comme on peut repérer des, euh, oui, des, des, des constellations euh, d'étoiles qui, euh, qui se déplacent aussi, euh, qui euh, forment des ensembles qu'on peut, qu peut repérer euh, qui sont euh, de taille variable de forme variable euh, et puis qui, oui, qui, qui sont en qui sont en qui sont en mouvement hein. on, pourrait, on pourrait aussi penser euh, euh, à quelque chose qui, qui ressemble euh, système solaire où en fait on a des, des, des, des planètes qui, qui se déplacent, alors là je sais pas si on peut figurer ça dans un dessin, parce qu'un dessin c'est statique justement, donc on a on a des planètes qui, qui, qui, se, qui se déplacent euh, et on a des satellites aussi euh, autour euh, de, de ces planètes euh, et tout ça, tout ça est en mouvement et je, moi je vois beaucoup de mouvements en fait là-dedans je vois des, euh, des, des gens hein, des citoyens qui, qui, qui s'enrichissent les uns des autres euh, en participant à, à, des, à, des, à des projets successifs hein, ben, qui, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas et qui à chaque fois en fait dans leur trajectoire euh, bah, s'enrichissent de, de, de, de quelque chose auquel euh, ils ont participé et en participant ils ont donné d'eux-mêmes mais ils ont aussi en fait reçu euh, les autres Donc, je, je vois beaucoup ça comme un, comme un système d'échange qui est euh, qui est, en, qui est en mouvement, quelque chose qui, qui n'est pas figé. Voilà en gros moi, le, la manière dont, dont je représenterais les choses. Alors ça veut dire aussi qu'il y, y a des ensembles de tailles différentes, hein, et sans doute qu'il y a des à certains moments, il y a des individus qui sont, qui sont plus actifs ou qui ont plus d'énergie. Euh, euh, peut-être aussi qu'on plus de pouvoir hein, du coup euh, et donc ce serait peut-être des, des étoiles ou des planètes un petit peu, un petit peu plus grandes que les autres euh, à un certain moment. Mais euh, en tout cas je vois je vois ça sous forme de je vois ça sous forme de constellation. C'est pas le roi soleil quoi. Mmh. Voilà. La manière dont je vois les choses. Dans cette idée d'être en mouvement, euh, je, je sens bien cette, cette idée en fait, de, de vie et qu'on ne on fiche, fiche pas forcément les choses dans, dans un système euh, complètement euh, euh, horizontal, euh, ni vertical, euh, qu'il ne soit pas forcément ni... Euh, on n'est pas non plus figé. Euh, après, est-ce qu'il est qu faut quand même, dans cette démocratie idéale, imaginer des institutions euh, de fonctionnement où, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un système de, dans un chaos, dans, une, dans un, un libéralisme total, de euh, chacun fait ce qu'il veut et rejoint des projets. Et, et est-ce que ça, est-ce est -ce que ça peut fonctionner sans, euh, sans institution ou sans, sans cadre? Euh, sans cadre, bah, je, je pense qu'il y, y a quand même une forme de cadre qui est, euh, bah, a, si, si je vais jusqu'au bout là, de, de la métaphore, il y a quand même des lois de la physique, il y a des, il y a des forces gravitationnelles, donc il y a, il y a des mouvements qui ne se font pas euh, complètement au hasard, sans doute. Hein. C'est peut-être un peu, euh, oui, ça peut-être euh, représenté, comme je l'ai dit là, ça peut-être un côté euh, un peu euh, anarchique, alors que je, je ne prétends pas du tout anarchiste euh, moi <rire> Peut-être qu'il y a des tendances cachées que je n'avais pas repérées. Euh... Soit anarchiste, <rire> soit, euh, soit même euh, libéraliste, enfin, li... ah, un libéralisme poussé à l'extrême, euh, j'ai presque l'impression qu'il faut faire confiance à la, à la main invisible dans ce système. Ah non, non, non, non, non, non, non je ne bah, sais je pas pour vocation un peu volontairement. Je ne mais... vois pas ça comme ça, non, non. Non, euh... non peut-être que, peut que en fait, c'est une vision trop idéale, dans le sens où, euh, en, en disant les choses comme ça, euh, je peut-être que je, je, je suppose euh, que chacun aurait en lui-même euh, une forme de, de, de vision en lui-même de... de de ce qu'est l'intérêt général ou que bon il aurait en lui-même le, le goût hein, de, de participer pas comme dans la main invisible donc j'aurais pas le euh, le goût seulement de ses intérêts particuliers qui le guiderait par magie vers euh, l'intérêt général par, par par le biais du marché mais je oui peut-être que je, je représente les choses de manière un peu trop idéaliste en, en supposant que justement les mouvements se déroulent bien parce que chacun est, est aussi guidé par l'idée du bien commun Or, sinon, une autre, forme de, une autre manière de poser la question, comment est-ce qu'on fait pour euh, former, euh, tout au long de la vie, des citoyens euh, qui, qui aient ce bout du bien commun ou de l'intérêt général Comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte qu'on euh, voilà, arrive sur la Terre, euh, on est sûrement très malléable, euh, et, et notre culture, notre éducation nous, nous apporte beaucoup de choses Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que, que d'avoir des citoyens euh, qui réussissent à s'épanouir euh, tout en ne pensant pas qu'à s'épanouir autour de leur nombril, mais aussi euh, en rapport avec les autres et, euh, et, euh, et avec cette conscience de l'intérêt général et d'agir dans le sens du mieux. Mm -hmm. ouais, sans doute que, que c'est par en, enfin pas, pas uniquement, mais en grande partie par l'éducation. Mm -hmm. euh, euh, alors, peut-être qu'il euh, faut euh, aussi des, une base hein, c'est sans doute des, des personnes qui, qui aient confiance en elles-mêmes hein, sans doute que ça ce serait une, une partie euh, centrale de, de l'éducation ce qui est peut-être pas euh, aujourd'hui dans, dans le modèle français c'est peut-être pas au cœur du, du système éducatif hein, on fonctionne beaucoup plus sur une logique d'acquisition de de connaissances, de compétences. Hein. Donc là, peut-être que, euh, justement, qu'on parlait de, de, de libéralisme, un système économique auquel je ne ters pas, mais, euh, mais en, dans, dans, dans les pays qu'il pratiquent, euh, sans doute que sur ces idées-là, euh, c'est n'est pas ce qu'il faut copier, mais par contre, euh, euh, il me semble qu'il y, y a des écoles dans, dans des, des modèles d'éducation, dans les... Les anglo saxons qui favorise plus ça justement la, la confiance en soi donc ça c'est peut-être quelque chose qui, qui serait qui serait à prendre euh, euh, euh, moi j'ajouterais aussi surtout c'est peut-être plutôt le, le dessus que j'insisterai sur euh, justement le la, la conscience aussi en même temps d'être un du à sa valeur propre, la, la, la conscience de l'appartenance à une société. Mmh. Et ça, ça suppose aussi euh, une éducation, euh, moi je pense assez tôt, hein, euh, à des choses qui sont pratiquement pas enseigné en France. C'est-à-dire que bon, alors l'apprentissage de l'écriture, euh, les mathématiques, euh, bon, tout ce qui est éveil euh, à l'environnement, les connaissances biologiques, tout ça c'est très très important. Mais euh, on vit quand même dans une société. Euh, on hérite aussi d'une culture, on hérite euh, de traditions, euh, on hérite d'une histoire. Euh, notre société elle fonctionne pas comme les autres, on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Euh, où est-ce qu'on est qu enseigne ça, en fait, aujourd'hui euh, Pratiquement pas. C'est-à-dire que les sciences sociales, euh, l'anthropologie, euh, l'économie, etc., euh, c'est très très peu présent euh, dans, dans, dans l'éducation en France. Et euh, je ne sais pas comment on pourrait s'y prendre, hein, mais je, je pense qu'assez asse, tôt, on, on pourrait euh, justement apprendre aux, aux individus euh, qu'ils se situent euh, dans une certaine société, euh, à une certaine époque, que cette société-là n'est pas forcément meilleure ou moins bonne que l'autre, elle est différente, hein, et donc il euh, y, y a des valeurs, il euh, y a... Oui, tout un ensemble de, de normes, de comportements, etc., de codes, alors dont on a l'impression qu'ils sont absolument naturels. Mmh. C'est-à-dire, euh, bon, euh, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui... Euh, Oh, un enfant euh, qui grandit aujourd'hui en France, il arrive, il arrive jusqu'au lycée, euh, à l'école, on ne lui a jamais parlé de ça. Donc on ne lui montre pas que euh, le, le système économique, par exemple, ou la société dans, dans laquelle il vit, bah, elle, est, elle, est hein. elle est particulière. Elle est particulière, elle n'est pas pareille que telle autre, elle n'est pas pareille que celle du passé, etc. Euh, et donc je, je pense qu'il y, euh, y aurait pas mal de choses à développer justement pour euh, aider les individus à se repérer eux-mêmes dans leur société et mmh. puis euh, justement à voir peut-être euh, si on représente leur société comme une planète là, du coup, euh, à, à voir bah, quelle est, euh, quelles sont les particularités de la planète où il vit, la planète France ou euh, la planète Bretagne, ou je ne sais quoi, de voir quelles sont les particularités par rapport à d'autres. Donc ce, ce sera un petit peu une éducation à se repérer dans le monde et, euh, et pas seulement à se repérer euh, dans, le, dans le monde euh, je sais pas, de, des sciences dures hein, donc on, on étudie, euh, on fait ça assez tôt quand même hein, tout ce qui est physique, euh, biologie, etc. Et par contre c'est vrai que de, du, du côté des sciences humaines en fait il euh, bon, y a l'histoire, il y a la géographie ça c'est enseigné tôt mais en dehors de ça, il y a, y, a, y a quand même assez peu. Bon, on fait de la philosophie euh, une année en temps, quand on va jusqu'en jusqu terminale. Euh, C'est assez limité. Mm. ok Bon, je récapitule ce qu'on a pour l'instant. On est dans les étoiles, pas mal, dans les planètes. En tout cas, on est dans cette constellation en mouvement. Euh, avec ce, un peu ce principe de dire que le citoyen, bah, il navigue de projet en projet, il participe à ses projets, et, et il donne autant qu'il prend ou qu'il apprend euh, des autres dans, dans ses projets au fur et à mesure qu'il avance. Euh, il y a quand même un cadre qui est existant en fait, par les lois de la physique, par les, les mouvements gravitationnels, si on reste dans cette, cette comparaison avec les, les planètes. Euh, alors on a parlé assez vite du ou de l'intérêt général ou du bien commun euh, chez les citoyens qui est, qui est là d'une euh, manière assez euh, importante par le biais de l'éducation et qu'au centre de cette éducation ce qui serait important c'est d'avoir euh, notamment euh, la confiance en soi euh, d'avoir euh, une conscience d'appartenir à une société avec des valeurs particulières une histoire, une culture, etc de savoir se repérer soi-même dans cette société Qu'est-ce qui manque pour avoir pour un système idéal Il me reste de la place. Il reste, il reste un, petit, un, un, un petit peu de place. Euh, moi, j'aurais dit que là, ce qu'on a, qu a mis un peu métaphoriquement sous le, le vocable loi de la physique, mouvement gravitationnel, mmh. bah, je pense que ça a beaucoup à faire avec, euh, avec le goût des autres, en fait. Le goût des autres, euh, le, le, le, goût de la, le goût de la participation, enfin, le, le, le, le goût des rencontres, euh, <coughs> du vivre ensemble. Pour moi, c'est un peu ça que ça traduit, en fait. Bon, idéalement, ça, je pense qu'idéalement aussi, l'idée de mouvement là, traduit aussi, euh, je pense, euh, l'idée bah, d'ouverture, l'idée d'ouverture à ce qui peut arriver, aux rencontres qui peuvent arriver. Euh, aux projets qui peuvent se développer. Je pense que c'est ça. Et bon, alors justement, plus sans doute que plus on a confiance en soi et plus, plus oui. on peut être ouvert aussi. Bon, dans une... bon après dans une... dans... je pense que dans une société idéale ça on n'a pas abordé le sujet mais je pense que les... euh, la question des inégalités aussi de, de... de... de leur réduction euh, c'est quand même une idée euh, centrale on a introduit euh, un salaire minimum euh, en 1950 on n'a pas il y a eu une époque où euh, il y avait euh, une redistribution beaucoup plus forte hein, qu'elle n'est aujourd'hui, hein, même euh, aux États-Unis, avec des taux d'imposition jusqu'à 90%, par exemple, pour les taux marginaux. Euh, il y a eu, ça a émergé un petit peu dans le débat public à un certain moment, il y a quelques années, là, d'un revenu maximum. Hein, il y a des gens qui, qui réfléchissent à ça encore. Bon, C'est vrai que ça, ça n'entre pas. Euh, dans le cœur du débat électoral, euh, quand il y, y a des élections euh, nationales, hein, mmh. par exemple. Donc, On a euh, aussi parlé de la répartition du temps de travail, euh, qui, est, qui est quelque chose d'important, enfin, ou cette valeur travail, ou de ce, ce principe de travail, euh, dans la société qui prend beaucoup de place, mais qui en fait euh, pourrait peut-être être repensée redéfinie. Euh, oui, sûrement que si on, si, on, si on veut conserver cette place-là du travail salarié, je pense que c'est difficile de, de, de bouleverser ça euh, d'un coup. Donc si on si on veut euh, conserver ça, ben, ça veut dire qu'il faudra effectivement trouver des moyens de partager le travail euh, pour que chacun puisse trouver sa place. Euh, le passage aux, aux 35 heures, hein, autour de 2000... 2002, il s'est fait à un moment où il y a aussi une décrue du chômage mmh.